J'espère plutôt vu que c'est par là que je me dirige. Dans la recherche, ah. ouais c'est vrai. vrai. Ouais euh très peu. Pas aucun débouché, mais il n'y a pas de super grand large. C'est à la fois vrai, à la fois faux, ça dépend du, du domaine, je dirais. D'accord. Je dirais que toi peut-être pas autant. C'est vrai. Pas forcément. Non. non. Bah, ça dépend ce qu'on veut faire dans la santé. Euh, je pense que c'est vrai parce que pour, euh, le, enfin, le, pour aller au maximum de l'école de médecine, c'est 8 ans, Donc, moi je dirais que c'est vrai.